Euh, Frank Timis, euh, chaleur, tamit patron. Je euh, suis euh, relation et quand il attend balai parce que wannah 2014, 2014 président maxal euh, non non c'est pas en 2014 c'est mm -hmm. depuis 2000 c'est depuis 2011 du mané chine mm -hmm. bobo frank timis mong déjà au sénégal à travers euh, plusieurs blocs dont ben bloc African petroleum qui n'est pas monté parce qu'il avait aussi des activités en chine way d'abord mbougue précisé d'arabie moko déglouat parce que tu journaux il a mais de faux indi amalgame que je moi je dire, information, nan, des informations Je banque, les gens ont dit... Il n'y a aucun banque de Dakar, quand a Donc, ça du révélation. publique, premièrement. je nous sommes les de Nous avons une des qui nous connaissent. Nous avons fait No, Nous avons fait nous ben preuve. avons fait des choses qui vous savez difficulté que je n'ai pas banque de Dakar, même si je suis administrateur de banque de Dakar. Mais aujourd'hui, si je suis banque de Dakar, je la porter plainte pour que je me ma quel lien avec le banque de Dakar ou le financier groupe qui lui a dit, quel lien avec l'Activist Corporation. Je ne l'ai pas fait. C'est ce que j'ai fait pour la déclaration. encore écouté vraiment ce que vous avez entendu, mais c'est à dire qu'il n'y a rien. Il y a mais qui, qui, qui... Euh, 2014, il euh, y a promoteurs qui le euh, président Macky Sall. président chaque jour, des investisseurs du Sénégal. Mais cette banque-là. Oui, mais cest mané. le président Macky Sall recevra des investisseurs qui investir Sénégal. a Macky Sall recevra, il y a une relation d'affaires avec moi qui Sénégal le Sénégal, suis, vais, allez, mm -hmm. euh, mm -hmm. Ce je vais aller dans ce sens là donc, vous de je vais plainte parce que le bir lu mu wax yeb que je Donc, donc amna do accuser jamais directement defa mangi ne li amna li amna li devant le juge dina clairement est-ce que je vais accuser de blanchiment ou de blanchiment Est-ce que je vais accuser que... de gaz au Sénégal ou gaz que je BDK Corporation, BDK BDK Corporation, BDK timis Corporation, au madrim du gaz du Sénégal, au madrim du pétrole du Sénégal, au madrim du banque de Dakar. Bien que administré là-bas, le Sénégalais-là, les gars, comment ils ont ouvert de l'eau Mais Frank, Teamis, il est là, il est en couple avec ses patrons, il est en Mais Frank, timis man de d'abord, même timis Corporation, baigne avec moi, actionnaire actuellement, moi ma Cosmos, du gaz, baigne de découvrir. Man ça est beaucoup de choses à faire. Ampli la chose, ouais. Si nous avons décidé, la Timis Corporation a décidé de une bonne partie de ses euh, actifs à Cosmos. Donc, 60%, la Corporation a tout statut Sénégal pour continuer à les bureaux d'une coopération parce qu'elle a tout majorité. Donc, elle a tout le sens je continue de continuer à représenter le Sénégal. Bien que Thédi, dans la sous-région, des activités au Burkina, en Côte d'Ivoire, Sierra Leone, etc. Mais si lien, lien. le Ça n'existe pas. C'est-à-dire que, c'est dans, dans le cadre du business. Il faut 200 francs, 300 francs. C'est un scandale. C'est une activité normale. Mais si vous avez des scandale. Ce c'est que vous scandale. un scandale. un scandale. un scandale. Pourquoi, en tant que Sénégalais, Warum ne alal? Si activité est sénégal la parce que du président position position que président droit sénégal droit est-ce que parce que président activité privé donc je salaire est-ce que de en faire ça Est -ce qu a chantage pour que... c'est activité... oui, position... très grave c'est très grave ce que je il faut que nous de de personne le président de la république c'est extrêmement grave, grave. -dire que ce micro ou ce journal ngay corruption blanchiment parce que c'est lâche parce que wax loolu lèr mom dire. koy na carrément que le président est corrompu que aliou sally est corrompu wala blancher de l'argent la il faut voir une épreuve. ne pas vous faire je dire, avec le cas de vous que avez dit que vous avez dit que vous avez en tant mais que vous avez dit que vous avez que man avez au défi de qui que ce soit, n'a parce que la président. Donc, il faut faire Il nous dire que tu veux dire que tu veux dire que tu veux dire que tu veux dire que tu veux tu tu tu tu tu tu Société pour faire mon sol, am autorisation au Sénégal, mon sol, am licence, donc mon sol, am activité, donc l'ol am sens Be pare, mais légal ne. Chainer c'est un projet de ça créer un brin société, c'est normal. Moi je suis un homme d'affaires, je crée des sociétés et je cherche des opportunités maligées. L'ol le coup mon na créer vraiment des ingénieurs, ça peut mais l'ol de na conscience de Quel que soit par ailleurs situation politique de l'homme, je suis un sénégalais et je joue de mes droits. Mais Tana... Patrick Orial n'est pas donc à euh, allé mouler il pas très de il y a un fondement le pour l'individu. Il porte tort au forum civil, il porte tort à la société civile de aux irresponsables du journalisme. Parce que aussi, actuellement, le journalisme pas trop. Nous avons dit que nous devons diffuser. Pourtant, si nous portons plainte, on est obligé de passer par le directeur de publication. Et nous dit que nous devons porter plainte. Parce que il nous que les réunir. Mais nous devons porter plainte les directeur de publication. Pas parce que nous devons créer le problème, parce que je suis contre la liberté, mais parce que la loi de moi en matière de diffamation, Si nous devons qu'il faut prendre le directeur de publication. Donc, responsable des journalistes aussi, il faut que nous les Mais responsable, c'est que nous pour les réunir. est que nous devons le on a vu que le forum civil a une crédibilité et on a fait ça. Chaque fois, ce tour de la délice de la Titi et de la Mais parce que moi, c'est le président de Maïra, c'est très facile d'attaquer le frère du président. Et les médias aiment bien ça. Mais il y a aussi un dégue qui a été fait. Il y a aussi un espèce C'est-à-dire qu'il y a une espèce de preuve. Si vous êtes actionnaire de banque, avec pétrole, avec gaz, dans un feigné, à l'étranger, à qui je mets au défi qui que ce soit. La qu que violence, 있으니까, de moins근, de je que je qui le politique de la maire de président de la République, mandat de 7 ou ans. Non, ce mais brigante encore. Ah, viens. en tant Viens. Ah, je viens. De je vais de fois, je viens. Viens. Viens. Viens. Viens. Viens. Viens. Viens. Donc, pour moi, que je veux dire, c'est que les ça n'a plus d'importance. Non, ça n'a plus d'importance. Avoir... a débat a débat qui a qui a ne en est de a admettre quand même. Abdou au Sénégal, bonnet sénégalais le nouveau président de la République n'ayez ou n'a dangai d'un aïe cette nationalité française pour porter plainte état du Sénégal en France l'eau trahison ben n'y a rien de l'université à blawad de question binationnalité question par juré le manam bamouine et que candidat de photo à voir les nationalité sénégalaise réclamé bouffé n'est l'eau du dégât c'est à bouffer bam est bamouaïwa à mon année 음, de nationalité française, beaucoup de Mais ne le fait que je suis pas nationalité. Parce que reprocher. la loi qui est interdire un président de la République de nationalité nationalité. comme uh... <parti> nous avons fait les gens de la nous que c'est une faire un débat. que avons fait des choses. Nous avons que le président a dit que l'on a commission. Il a dit que commission c'est à dire que man la ne arrogance donc qu'on est que du pouvoir d'un droit le droit de mais il suffit que nous reprochions à victimiser au nom de quoi parce qu'on est au pouvoir on droit reposer droit de aussi du acteur politique le bo diriger manifestations de policiers, policiers, yi des gens, ils ay donc direct mag